Avec le salève pour témoin. L'ambiance était chaude hier soir sur le terrain du plein les watts Pas moins de 6500 personnes rassemblées au son du reggae pour découvrir le nouveau cadre du festival. On voulait vraiment avoir un site plus grand, mieux aménagé, mais aussi qui gardait un certain nombre de repères et qui permettait aux gens de conserver aussi l'identité du festival, son état d'esprit. Un état d'esprit qui rassemble les générations. Entre les têtes d'affiche jamaïcaines et les artistes de la région, la fête se veut accessible avec une entrée à prix libre. Il y a des familles qui viennent au festival, des personnes plus âgées aussi, et puis des jeunes adultes qui viennent aussi profiter des concerts, mais c'est aussi parce qu'il y a plusieurs ambiances. Il y a des ambiances aussi avec les stands, avec le sound system, avec les concerts live. Il y a quand même aussi de quoi vraiment avoir plein de petits plaisirs pour tous les âges. On s'amuse tout simplement, côté de la musique. Il y a à boire, à manger, il y a de la bonne musique, en plein air. il y a des amis, il y a du beau monde, c'est parfait. C'est grand, c'est bien, ça... ça change, il y a de la place, on n'est pas trop serré, tout se passe bien. C'est incroyable, en plus c'est dans le quartier, donc ça fait plaisir. J'écoute la musique et je me détends. Car le reggae est détendu et tout le monde est content. Bah on vient euh, kiffer euh, la musique, ouais. euh, l'ambiance, euh, ouais profiter avec les potes. Le plein les watts festival se poursuit jusqu'à samedi au parc Navata.